Oui bonjour et bienvenue dans Stage 1, ma nouvelle émission euh, que je viens de créer euh, il y a peu. Euh, donc je vais vous présenter, donc, le but de l'émission c'est de euh, vous présenter donc, un, un level d'un jeu, n'importe lequel. C'est moi qui choisis souvent, euh, suivant mes envies, suivant ce que j'aime. Et donc euh, aujourd'hui nous allons parler donc, de Need for Speed The Run, donc un jeu développé par Electronic Arts hein, qui, a été sorti, qui est sorti en 2011. Donc voici donc, euh, donc le jeu sur PC. Hein, donc. Voilà. Donc nous allons commencer par jouer à Need for Speed the Run. Donc c'est parti. On appuie sur Entrée. Donc le jeu se déroule euh, se déroule un peu comme une grosse course à travers donc l'Amérique. La, le but est d'arriver en premier à Las Vegas parce que nous nous sommes un gros méchant dans l'histoire du jeu. Nous sommes des gros méchants, voilà, donc là j'attaque une étape, on a un gros méchant, on a, on a emprunté de l'argent à la mafia, elle a essayé de me tuer, et donc on essaye de se refaire avec une course. Donc voilà, c'est parti, on va jouer. Alors qu'est-ce qu'il va falloir faire Donc vous voyez, donc, là il y a tout le parcours, hein, Donc euh, jusqu'à New York, donc je ne sais pas jusqu'où ça va après, je, pas... je ne suis pas encore arrivé. Donc pour l'instant j'attends, j'essaye de le finir... Hein. On fait comme on peut. Donc voilà les flashbacks utilisés, la vitesse moyenne, qui était quand même de 200 km/h. Sur les routes de montagne, euh, je vous assure que ça, ça envoie du pâté. Voilà, allez, oula, donc de la neige. J'ai encore jamais roulé sur de la neige, encore. sur la glace. On va voir ce qu'on peut faire. Allez. Bon, pour l'instant. Ah, je parie qu'il va falloir que je rattrape mes collègues. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, gagner du position. Et parti, on est parti. On va essayer de ne pas se viander sur cette euh, vidéo. Là, ils sont déjà super loin, les mecs. Allez, allez. En général, on arrive à les rattraper avant la fin de la course. C'est vrai que la neige, je sais pas du tout comment ça fait dans les virages, hein. donc c'est un jeu quand même au niveau graphisme qui ressemble vachement à Need for Speed, Hot Pursuit, c'est juste en fait l'histoire qui change, euh, ce que je pense, hein, c'est l'histoire, l'histoire, hein, donc ce n'est pas du tout pareil pour l'histoire, mais au niveau des graphismes, les voitures, euh, j'essaierai de faire une vidéo sur, euh, sur Hot Pursuit, vous verrez que bon, ça se tient quand même, hein. c'est un peu la même la route, euh, à peu près la même chose là j'en ai, qu ai quand même passé 4 donc vous voyez on gagne suivant comment on de le passe sur une voiture on, on gagne un peu d'expérience Voiture les concurrents hein, parce que les voitures normales ça ne nous rapporte rien donc euh, faut, si on les touche pas ça nous rapporte donc 50 dxp et si on les touche c'est plus de 25 et si on, les touche, si on les dépasse rapidement vous voyez que j'ai de bonnes expériences qui sont assez alors je vous assure que là, ça glisse beaucoup M'ont dit que ça glissait au début, et bah oui! Oh là là, je tourne oh là là. <rire> incroyable voilà, oh, sortie de piste! Les flashback. alors les flashbacks ça vous ramène un peu en arrière. Euh, on, en a de, on en a certains disponibles par course. Si on les utilise tous, ben euh, on réussit pas l'épreuve, tout simplement. Voilà, allez, on va essayer de Voilà. On doit, on doit arriver 99 hein. sur la fin de cette épreuve, on doit être 99. Ah, ça en bas, voilà, bah, c'est bon. non Ah non, non. On doit être 98 alors. Qu'est-ce que je suis à 9 sur place sur 10 Hop, une micro. Tant que c'est de la ligne droite, hein. ça glisse pas trop. Voilà. On va passer devant lui. Il a juste mangé la bagnole d'ailleurs. Et moi aussi. Allez. Voilà, voilà. Vous voyez quand même, euh, ça roule vite quand même ça. <rire> sur une route enneigée, hein, c'est quand même assez sympa. Par contre, sur Bitume, il faut quand même savoir que sur Bitume, ça, ça adhère vachement, vachement mieux. Et euh, par rapport à autre Poursuite, on quitte tout le temps, et euh, même, même, sur le, même sur du Bitume normal, euh, sans neige et tout, euh, sur votre Poursuite, vous glissez euh, sans arrêt. Tout le temps. Allez, je me prends la bagnole. Bon, pas tarder à me rattraper, si ça continue. Ah là là, je vais pas être trop là. Faut pas que j'arrête là. Vous voyez je gagne aussi de, de l'XP en driftant. Oui parce qu'il y a un système de niveau, donc euh, là je suis niveau 5 ou niveau 6, je ne sais plus. En niveau de pilote. Je ne sais pas trop à quoi ça peut servir. Je sais qu'à chaque fin d'épreuve on a on a des bonus aussi, on peut gagner des choses, des voitures ou des, des améliorations. Enfin, surtout de l'argent quoi, pour en acheter. Là il vient de me placer devant, je suis dégoûté. Faut pas qu'on arrive à la ligne arrivée, sinon je vais avoir l'air d'un bête. Allez, allez. Voilà. On va essayer d'arriver à la fin de l'épreuve. Donc voilà pour Nitro Speed. De uh, run. Donc voilà, j'ai terminé, c'est plutôt sympa. Donc ça va assez vite en, en général entre les épreuves, ça, ça va. Les, enfin, les épreuves. Faut arriver à 50 e à Chicago. Voilà, je gagne de l'XP.